Mal au dos, hernie discale, ce qu'il ne faut surtout pas faire en natation et par quoi les remplacer. Qui n'a jamais entendu, la natation c'est bon pour le dos C'est vrai, mais qu'en partie, car certains exercices vont te faire du bien et te soulager tes douleurs au niveau du dos. En revanche, d'autres exercices sont susceptibles d'aggraver la situation et donc de te blesser encore davantage. Comment faire le tri On y répond tout de suite en vidéo, t'es prêt C'est parti. La question est revenue plusieurs fois dans le groupe Facebook Nageur 2.0 que tu peux rejoindre juste ici, donc on va tenter d'y répondre en apportant les exercices qui sont positifs, que tu peux réutiliser et qui vont te soulager et les exercices qui eux en revanche te mettent en danger et sont susceptibles d'aggraver ton mal de dos ou même ton hernie discale. Et on commence avec le dos crôlé. L'avantage du dos crawlé, c'est que tu es allongé dans une position horizontale à la surface de l'eau. Donc, tu es dans une position qui est confortable et tu conserves l'alignement euh, au niveau de ta colonne vertébrale. Donc, que tu aies des douleurs cervicales ou des douleurs lombaires, eh bien, il n'y a pas de contre-indication à pratiquer le dos crawlé. En revanche, on ne peut pas en dire autant des deux autres nages que sont la brasse et le papillon. Ces deux nages où tu vas effectuer des ondulations. Eh bien, dans cette position-là, ta colonne vertébrale, elle n'est pas alignée. Donc, les courbures naturelles de ta colonne sont encore davantage accentuées. Et c'est particulièrement le cas, par exemple, pour la brasse mamie, tu sais, la brasse où tu as la tête en dehors de l'eau parce que eh bien, tes cervicales, elles sont impactées du fait que tu aies la tête relevée et la courbure naturelle de ton dos au niveau des lombaires, elle est encore plus accentuée puisque pour te maintenir à la surface, eh bien, tu es obligé de te cambrer davantage. Et lors du mouvement d'ondulation, en brasse ou en papillon, eh bien, tu risques d'aggraver la situation en faisant un mouvement brusque pour justement euh, faire ce fouet qui te permet de te propulser. Donc, globalement, si tu dois retenir la brasse et le papillon, si tu as des problèmes au niveau du dos, eh bien, tu peux plutôt les mettre de côté. Et pour finir le crawl, c'est là où c'est euh, vraiment en fonction de tes propres sensations, si tu as des douleurs au niveau cervical, eh bien, le fait de devoir respirer en pivotant la tête sur le côté eh bien, ça peut apporter une gêne, mais dans ces cas-là, pourquoi pas ne utiliser le tuba frontal, parce que tu vas conserver bah, la tête dans une position qui est bien neutre. Et également, si tu as une hernie discale ou une douleur au niveau lombaire, euh, c'est possible que le fait de pratiquer le crawl peut être douloureux, mais c'est aussi possible que ça ne te gêne pas et donc dans ces cas-là, c'est vraiment que tu dois être à l'écoute de tes sensations. Et si tu veux d'autres exercices techniques pour travailler le crawl. Euh, eh bien, tu peux télécharger gratuitement ici euh, les 5 étapes pour apprendre à nager le crawl et progresser plus efficacement et surtout, protéger ton dos. Quelque chose justement qu'on entend souvent également et tu pourrais être tenté de le faire également, c'est de faire simplement des battements de jambes pour préserver ton dos et euh, lui permettre de se reposer et c'est une bonne idée. Attention cependant, si tu réalises des battements de jambes en tenant ta planche devant, eh bien, euh, tu risques de cambrer davantage au niveau des lombaires et donc possiblement de te faire mal, et également au niveau des cervicales puisque ta tête est relevée, tu pourrais aussi avoir des douleurs si tu as déjà des problèmes de santé à ce niveau-là. Et pourquoi pas dans cette situation, travailler tes battements en position dorsale, donc tu conserves l'alignement et dans ces cas-là, ton dos ne risque rien. Ou bien même les travailler avec le tuba. Et si tu veux davantage d'exercices pour travailler tes battements sans risque, eh bien, tu peux retrouver notre programme Battement Express qui est juste ici ou dans la description. Enfin, tu peux même utiliser des palmes, il n'y a pas d'inconvénient à ça, ça va te permettre de travailler la souplesse de suie, ça va pouvoir renforcer tes jambes. En revanche, euh, si ça entraîne davantage de résistance et que ta position de départ n'est pas très confortable, eh bien, tu dois quand même faire attention à tes sensations parce que c'est toujours important lorsqu'on est blessé euh, d'être à l'écoute de son corps et de vérifier à chaque fois si la position est confortable ou pas. Quoi qu'il en soit, si un exercice est douloureux, il y a toujours un moyen de contourner le problème. L'utilisation du pull boy va vraiment dépendre de tes sensations parce qu'il va solliciter davantage ta sangle abdominale et la conséquence, ça pourrait être parfois des douleurs lombaires qui seraient associées. Une fois de plus, tu dois faire preuve de discipline, être à l'écoute de ton corps et ne pas forcer si tu sens des douleurs. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les phases non nagées. Donc, les plongeons, les culbutes, les virages, on va commencer par les plongeons, généralement quand tu as mal au dos, tu es plutôt précautionneux par rapport à ça et c'est assez rare de, de s'emballer et de se dire « allez, je vais attaquer direct avec un plongeon » parce que tu sais que l'impact que lorsque tu vas entrer dans l'eau, eh bien ça risque d'aggraver ta situation. En revanche, et là je parle en connaissance de cause. Tout ce qui est virage et coulé, on a moins d'appréhension par rapport à ça. Et lorsqu'on a mal au dos, le fait de faire une culbute et de pousser très fort sur le mur, comme moi j'aime bien le faire pour eh bien, glisser très loin et avoir le moins de coups de bras possible à donner et pouvoir nager tranquille, eh bien ça, on n'y fait pas attention. Et le risque, c'est que lorsque tu vas faire un gros impact en poussant fort sur le mur, eh bien ça risque de brusquer. Euh, ta douleur, de la réveiller en tout cas euh, et au niveau lombaire, tous les impacts et au niveau des vertèbres, tous les impacts, eh bien, ils peuvent être vraiment traumatisants. Donc, faut faire très attention à ça. Lorsque tu as mal au dos, évite de pousser fort sur le mur et c'est vraiment un coup à se bloquer le dos. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo et dis-moi en commentaire s'il y a d'autres mouvements ou d'autres exercices qui t'ont fait du bien pour